Albanique, wanti luche, egalaf et bat tiki ko et Gina fa bawa. y avait si comme idoula fou que vie, vielle il a tiki ko et ina. Il a fa avec tout idoula tout qui que alto. Fais game, va dire. Vénobile, Kumin, tati, chlami. Va poser la mada. Batlizo, va dire, va aller à la roca, va aller à la Va Pokolé dabat amououda je n'tiket j'diti di wafa batin de l'evroum kana. Da mououda albama, voken sinamerotes tuna ganayik, ne ken rin ganayik zurotes toule. Nou men va rin albata, ma me wafa hatenoutera vieli vas mououda vekta. Dak semououda arti baraka. Ben mouvuda arti anoustka ke ikiroumkara.